Pour scanner un document, enclenchez le scanner en pesant au moins deux secondes. Quand le scanner est prêt, vous contrôlez que ce soit du JPEG, High ou Middle. Vous positionnez la feuille en regardant bien les paquets qui sont au bord. Ici, c'est une feuille A4. Vous insérez la feuille bien droit et au moment où elle touchera le rouleau, la feuille sera menée automatiquement. Une fois terminé, vous pouvez voir le résultat avec un aperçu en cliquant sur le bouton ici. Si tout est bon, vous pouvez ensuite brancher le scanner à l'ordinateur à l'aide du câble que vous insérez. Vous insérez l'autre partie dans l'ordinateur.